La manette vous ouvre ses archives, Tise en interview par la fédération Hierro. Alors, Thion de Liré, c'est un projet euh, qui est un, totalement instrumental. Euh, c'est des musiques que j'écris, euh, que j'enregistre en fait euh, moi-même. Donc voilà, je, je, après par rapport au style, euh, on a des ambiances qui se rapprochent de musique de film euh, et il y a beaucoup d'utilisation d'instruments joués et qui sortent de l'ordinaire. Déjà moi personnellement j'utilise euh, des pianos joués, en fait c'est notamment un piano que j'ai depuis que j'ai 5 ans, qui m'a peut-être euh, donné l'envie de faire du piano, euh, faire du piano par la suite. Donc ce piano en fait j'ai retrouvé euh, à mes 16-18 ans et j'ai rejoué dessus et euh, moi ce que j'adore en fait c'est les timbres, les timbres qui sortent de l'ordinaire et c est, c est, je pense que ce piano euh, correspondait vraiment à ce que je cherchais. Euh, J'utilise aussi des, euh, des, des instruments vraiment dessinés aux enfants à la base comme euh, des métallophones comme ceux qu'on peut avoir en cours de musique euh, quand on est enfant. Euh, ces choses là et puis beaucoup d'accessoires, des, des sonnettes de vélo, des, des casseroles, euh, vraiment... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le son. Après, j'aime bien prendre des choses qui ne sont pas destinées à être jouées, à être enregistrées, et, et utiliser ce timbre dans, dans de la musique. Euh, Comment on fait pour écrire avec, euh, avec ces, avec ces instruments-là qui ne sont pas forcément euh, dédiés au départ, euh, comme tu le dis, à faire euh, comme ça des, des musiques, notamment assez riches harmoniquement Je travaille en fait en faisant des maquettes, des choses que je vais jouer au piano ou à la guitare. Donc où il y a vraiment le c'est là que je développe les harmonies, les mélodies et ensuite je vais adapter ça euh, aux instruments aux instruments joués. Au final, je suis arrivé aussi à partir vraiment d'un instrument joué qui a ou d'instruments voilà qui sont pas faits pour ça, qui ont leurs limites dans les dans les notes euh, dans les sonorités, dans les possibilités et c'est ça qui est aussi intéressant, comment à partir d'un d'un piano qui est, qui un tout petit piano qui sonne faux et qui n'a que qui n'a que 12 touches. Arriver à faire un morceau cohérent, avoir une belle mélodie, ça c'est ce qui m'intéresse. Et tu dis, donc euh, c'est quand même un projet assez euh, personnel au départ, euh, même si après ouais, on parlera totalement. de la scène et, mmh. euh, et donc tu es un petit peu accompagné. Euh, on se doute bien que tu ne peux pas faire un morceau juste avec un piano, alors comment on superpose tous ces instruments-là J'ai acheté un enregistreur, un petit enregistreur, euh, je, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment ouvert plein de possibilités. J'ai découvert vraiment la, la composition à travers ça et les arrangements. Donc en superposant vraiment différents instruments, de, différentes, euh, différentes choses. Et c'est ça en fait qui m'a... Donc je suis arrivé vraiment à des maquettes très euh, plutôt poussées avec euh, de multiples instruments. Euh, comme si en fait un groupe jouait alors que c'est moi qui joue, qui joue tout à la base. Ce qui bien sûr après, euh, scéniquement, doit être adapté. J'ai fait plusieurs... J'ai utilisé plusieurs méthodes de, de l'instrument par instrument vraiment jouer en live en fait euh, instrument par instrument chaque instrument et j'ai euh, ré plus récemment utilisé ces systèmes de boucles des systèmes de boucles qui permettent de superposer plusieurs instruments en même temps ce qui, parce que le problème avec les, en enregistrant soi-même euh, instrument par instrument c'est que au final on peut avoir quelque chose d'un peu froid et on, a pas la, on va pas avoir la sensation vraiment de la même sensation qu'un groupe qui joue. Et en enregistrant des boucles, euh, j'arrive un petit peu à créer l'impression d'un groupe qui joue. En fait. Sur scène, euh, j'essaye un maximum dans la limite, bien sûr, des, avec les limites que technologiques, de jouer en direct, de créer en fait les boucles en direct. Ce qui est intéressant, c'est le côté interactif en fait là-dedans. C'est que vraiment, on entend. Euh, je vais commencer par exemple par, euh, par des percussions. Par des, des sonnettes à vélo, etc., sur lesquelles je vais euh, poser du ukulélé, sur lesquelles je vais poser du, du xylophone. Et au fur et à mesure, on entend euh, cette, euh, cette boucle, cette musique qui se crée vraiment en direct. C'est comme si on voyait vraiment la, la composition d'un morceau, même si moi je sais à l'avance la, ce que je vais jouer, même si je laisse hein, une part, bien sûr, euh, libre d'improvisation. On peut quand même suivre le déroulement, euh, le déroulement la création de ces boucles et la création du morceau au final. Quelle est la formation du coup sur scène J'ai deux instrumentistes en fait avec moi. Je joue avec Thibaut Chaumet qui fait de la clarinette, euh, que j'ai euh, un petit peu forcé à faire des, des percussions, euh, à, jouer des, à jouer du mélodica, des, des choses comme ça. Et euh, un corniste, Simon Bessaguet. Donc, qui lui, joue du corps et de la basse. En fait, pour la clarinette et le corps, ça m'intéressait parce que c'est des instruments que je ne sais absolument pas jouer. Je ne voyais pas l'intérêt de reprendre, reprendre les mêmes instruments que ce que j'ai enregistré et plutôt partir sur d'autres sonorités, sur d'autres timbres. Profiter pour comme ça des gens, des gens, de gens supplémentaires, de musiciens supplémentaires. Et alors, c'est quoi ton univers Par rapport à cet univers, moi, ce qui, ce qui est en plus, je pense que je ne m'arrête pas à la musique. Et j'aime bien que chaque morceau, chaque chose que je vais, que je vais écrire, que je vais créer s'inscrive et euh, une cohérence avec un, qui, qui est toujours un concept, en fait. C'est Franck Zappa qui a appelé ça la continuité conceptuelle. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est à dire de, que chaque, euh, chaque morceau, chaque nouvelle pièce que je vais écrire s'inscrive dans une continuité qui est des références d'une pièce à l'autre, des sons similaires, des, des mélodies qui peuvent être similaires, et qu'en qu en fait le, le tout puisse euh, tout l'ensemble de ces petites pièces puisse former vraiment un tout, un ensemble qui soit qui soit dans un univers. Mais après, je mettrai pas, par exemple, des, je mettrai pas facilement des images euh, ou des, des films sur ce que je fais. Mais il y a vraiment un univers. Il y a des, pour moi il y a des personnages beaucoup. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup la fantasy. Par rapport, je parle du, vraiment du terme anglais, voilà, de tout ce qui est pas surnaturel, mais tout ce qui est tout ce qui est un petit peu fantastique. C'est des choses que j'aime beaucoup dans, dans mes lectures que je, et dans, mes, dans les films que je regarde. J'aime bien cette idée. Euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'idée de partir de la réalité et rajouter des éléments qui sortent vraiment, qui sortent de l'ordinaire, qui du, qui viennent du fantastique. C'est ça que j'aime dans, dans mes lectures, etc. Et J'essaye de, de retrouver ça, que vraiment on soit immergé dans un univers qui n'existe pas, mais qui fait, quand même référence, euh, qui fait quand même référence à la réalité. Avant la deuxième partie de cette interview, évidemment, on vous diffuse un de ces morceaux de Harton déliéré. il s'agit de Bourré d'Alambic. ce qui s'est passé c'est que j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup d'enregistrements euh, ce projet en fait à la base c'est vraiment un, quelque chose de personnel que je pensais même pas jouer euh, c'est vraiment des gens extérieurs qui m'ont qui m'ont poussé à la, sur scène <rire> presque littéralement du coup j'ai eu j'ai beaucoup d'enregistrements que j'ai sorti comment dire en album virtuel j'ai appelé ça six petites musiques donc voilà j'ai en fait de tous les enregistrements que j'ai fait euh, depuis que j'ai créé ce projet j'ai pris six morceaux qui pour moi étaient les plus réussis, les plus liés entre eux, représentatifs. Donc j'ai appelé ça « Six petite musique ». Et ça, je l'ai mis en téléchargement euh, libre sur Internet. Enfin, libre dans le sens où on peut la, on peut les obtenir gratuitement. On peut payer pour ces pour ces morceaux. Enfin, C'est vraiment ça dépend vraiment de, de la personne, euh, de l'intérêt qu'on y porte. Et donc, par la suite, euh, en fait, j'avais créé, bien sûr, pour ces musiques, un site MySpace. Et ça m'a permis de faire la rencontre, notamment, de, du petit label Monster Cassette, donc établi à Paris, et qui est spécialisé dans les... Enfin, qui aime beaucoup les les musiques, qui, disons, qui sortent de l'ordinaire, qui sont utilisées, notamment, par, qui utilisent des instruments joués. Ils m'ont proposé, en fait, de faire un, un concert pour un festival qui s'appelle Music for Toys. Donc, il s'est passé au au Pai de Tokyo. <rire> et par la suite, ce label, on compte cassette cassettes, édite des notamment des cassettes audio, entre autres. Ils font aussi des vinyles, des CD. Moi, le format de la cassette audio m'intéressait beaucoup. Et on a mis en fait ce, au point un projet de projet de cassette, Arthur Deliré. Après, bien sûr, avec euh, on n'aura pas le son, il n'y aura pas le son, euh, son d'une grosse production, euh, etc. Mais c'est pas forcément je suis content du son que je peux arriver à, à faire moi-même. Je me complais pas dans, un, dans des choses Lofi, fi etc. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis pas, euh, c'est pas volontaire de, de pas être. Si ça, ça peut paraître un peu anti-commercial euh, de, de faire une cassette audio. Euh. Je suis absolument pas contre, les, euh, contre le numérique. Je, je fais mes, euh, j'enregistre en numérique. Ce qui m'intéresse dans, dans le côté format cassette, moi, c'est le. J'ai du mal à à suivre vraiment une mouvance, à vouloir, euh, à vouloir être dans une mouvance. Et j'aime bien être, être dans mon coin, à faire des choses euh, des choses un petit peu différentes. J'aime bien la différence, en fait. Je pense que c'est ça qui Donc est à l'origine. C'est euh... peut-être ton côté intimiste qui te fait aller vers euh, ce type de format, ce type d'instrument, de, de, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même d'autres euh, choses qui pourraient te plaire et qui te dit, euh, qui, te, qui a pu te dire à un moment donné, ben bah ouais, moi aussi, j'ai peut-être envie d'aller vers euh, ces univers-là Oui, oui, bien sûr. J'ai rencontré, bah, j'ai vu des des choses vraiment intéressantes j ai, j ai... il y avait Chapi chapeau en fait sur la sur ce sur ce festival là que pour lequel j'ai joué qui sont vraiment entièrement entièrement musique euh, musique pour jouer donc c'est assez radical et j'aime bien cette idée là en fait actuellement j'aime bien c'est je trouve qu'il y a vraiment toute une scène toute, un... toute une scène qui est très intéressante dans la créativité qui sont vraiment pas du tout exposés, qui s'en foutent un peu parce qu'ils sont ils sont vraiment dans leur univers. Il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai été très très marqué par exemple par euh, Gablé. J'ai joué en, pour leur euh, première partie et j'ai trouvé ça vraiment euh, voilà j'ai trouvé ça vraiment excellent par leur par le fait que ça, ça ne ressemble à rien, ça ne cherche pas à être dans les dans les normes euh, qu'on peut entendre actuellement. J'ai beaucoup une, une grosse claque que j'ai pris aussi, c'est le le groupe pneus qui ont ils sont partis sur un choix vraiment euh, Très, une, qui font une musique très intellectuelle, mais très accessible, qui joue vraiment dans, qui dans le public, euh, qui font une musique qui est hardcore, mais avec beaucoup de fond derrière ça. C'est ce genre de choses, de groupe que j'apprécie beaucoup, en fait, que j'aime aller voir. Finalement, dans, dans ce type de musique, on peut facilement euh, devenir un peu un ovni qui va être oui, euh, oui. écoutable que par des, des initiés. Mmh. Quels éléments, toi, te raccroches à cette réalité qui va faire que les, le commun des mortels entre guillemets peut comprendre ta musique bah, En fait je fais beaucoup écouter autour de moi ce que je, ce que je fais j'aime bien prendre des avis en fait, de personnes qui sont absolument pas musiciens sur mes morceaux quand j'ai des doutes, souvent, bon, je, quand je suis content de ce que je fais, ce qui est, ce qui est assez rare, évidemment, je reste sur ces, je reste sur les choses que j'ai, j'ai faites sur les morceaux créés, mais j'aime beaucoup prendre l'avis de gens qui sont absolument pas musiciens pour voir si ça fonctionne, pour pas rester sur, euh, ah, j'aime, j'aime bien cet enchaînement euh, mi-septième. Euh, la neuf, etc. C'est des choses qui m'intéressent pas. Je veux vraiment que ça puisse toucher un maximum de gens. Et c'est pour ça que je reste, j'essaie je, de rester un maximum clair dans mon discours. Je pense que c'est assez dur. Je pense que c'est une difficulté que j'aime bien m'imposer parce que il y a beaucoup de choses à explorer, mais peut-être à vouloir explorer des, des voies trop extrêmes, et trop, trop, comment dire, trop underground. Donc on finit par se couper un petit peu des gens, et c'est pas le but. Je pense. Tu nous as parlé de cette cassette chez mm -hmm. le label Monster Cassette qui doit sortir, est-ce qu'il y a déjà une date Et... Alors ben, cette cassette euh, n'a pas encore de date de sortie, on est en, en train de discuter avec Monster Cassette euh, de cette sortie-là qui devrait s'accompagner d'un concert, euh, sans doute à Paris, car le... parce que Monster Cassette est établi là-bas, donc il y aura ce concert de sortie avec euh, la, la mise en vente des cassettes. Donc, c'est un nombre assez limité d'exemplaires. On est à moins de 50 exemplaires. Et euh, parallèlement, je vais, faire, je vais le sortir aussi euh, euh, en numérique sur Internet. Je me suis inscrit sur le site Bandcamp. C'est sur ce site-là qu'on peut retrouver déjà six petites musiques. Pour l'instant, il y a trois morceaux en écoute de cette cassette, les trois premiers morceaux de la cassette. Et euh, sinon, en ce moment, je bosse sur une musique de théâtre, donc euh, sur une pièce de Fabienne Muet, qui a été écrite par Fabienne Muet. Qui s'appelle Jeu est un art. Donc, elle avait besoin de. C'est une amie. Elle avait besoin d'intervention musicale pour appuyer certains moments de cette pièce. Donc, voilà, c'est un projet qui du coup, dans lequel je me suis lancé. C'est un côté intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait c'est me, me plier à, quelques, à des contraintes, à un des charges, des choses. J'ai pas mal de liberté, mais il y a quand même des choses, euh, je dois aller dans le sens de, euh, de l'écriture, etc. Et ça, c'est un exercice qui est, qui est intéressant. Voilà, côté scène, euh, je, vais avoir des, je vais faire des petites interventions, des petites choses tout seul sur des, sur des événements. Mais euh, je, on a, je suis en train de travailler, enfin, on est en train de travailler sur un set euh, live, justement, avec nos deux, deux amis musiciens. Donc je suis en, bien sûr en recherche de ça, de... De concert comme tu le disais sur internet on peut retrouver les dates on peut aussi retrouver des contacts si on veut Voilà. Euh, si donc il y a effectivement donc en fait ce que je fais que je prépare un on prépare un set autour de cette cassette euh, autour de la cassette donc, qui s'appelle la grande conserverie on va essayer de rejouer cette cassette pas comme sur la cassette euh, de manière différente parce que de toute façon euh, techniquement elle sera pas c'est pas possible de jouer j'ai des nappes je... il peut y avoir 30 ou 40 ins instruments simultanément sur un, sur un morceau donc, on va reproduire ça par des, des, de manières différentes, etc. Donc, évidemment, cette, la sortie de cette cassette euh, sera accompagnée sera donc, de ce concert-là, d'une série, série de concerts, de choses que, voilà, selon les opportunités, selon, je, je serai en recherche, justement, je me mettrai en recherche de, de concerts pour euh, cette sortie. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, et puis on espère te retrouver bientôt sur les scènes de la région et puis partout ailleurs. Merci encore. Merci à toi. On quitte donc Aurélien avec un autre de ses morceaux, ce morceau est qui s'appelle Cassandre.